Train de faire les tirages au sort pour euh, le concours de la Reine Botèque. Donc en fait, à chaque fois, euh, je regarde combien de participations il y a eu par euh, bouquin. Et ensuite, du coup, là par exemple, il y a eu 35 participations pour l'Incivilité des Santômes. Et euh, je fais un tirage au sort avec un, un site de tirage au sort tout simple. Et comme ça, ça me tire un chiffre. Et à partir de là, bah, je sais combien il y en a. Donc là, 10. 12, 13, 14, 15, et à chaque fois que je tire au sort, je vérifie évidemment que la participation correspond aux règles du concours. Je vais continuer ça, comme ça je pourrais préparer les petits mails aux gagnants. Et puis après, on va voir, parce que normalement, ils devaient recevoir mmh. des livres en papier. Mais là, avec le confinement, je crois que les maisons d'édition, ils sont tous en télétravail, donc ils ne doivent pas avoir accès à leurs livres et pas pouvoir faire les envois. Donc je sais pas trop, j'espère vraiment que les gagnants ne vont pas passer à la trappe dans un mois et demi parce qu'on aura oublié qu'on aura d'autres choses à faire. Je viens de passer une bonne heure sur la reine Bothek. Parce que du coup, après avoir tiré au sort euh, les gagnants du concours, bah, je me suis mis un peu sur le Tumblr pour euh, mettre à jour des trucs et tout. Euh, donc j'ai pu rentrer quelques bouquins avant de me rendre compte. En fait, c'était en doublon. Enfin bon, peu importe. J'ai fait un petit peu de ménage. Et puis, j'ai fait une FAQ. Parce qu'il y avait quand même des questions qui revenaient souvent. Et du coup, maintenant, c'est disponible sur le Tumblr. Et je me suis rendu compte que maintenant, dans la barre de recherche, il faut mettre hashtag, en fait. Si je mets, genre, euh, historique... Ah non, ça marche. Je sais pas, j'ai dû avoir un bug sur le, le moteur de recherche, ça marchait plus. J'étais là en train de me prendre la tête. Ah, ça marche plus. Mais là, ça a l'air d'être remarché. Donc tant mieux j'ai envie de dire, bon, ça c'est fait, je vais me doucher, m'habiller et puis on va peut-être passer autre chose, euh, sans doute écrire mes mots pour le camp dano, euh, parce que hier j'ai pas réécrit, donc j'ai écrit 2000 mots, et là j'aimerais bien écrire au moins 2000 mots ou 3000 peut-être si ça marche bien. Les gagnants ont été tirés au sort, je viens euh, d'envoyer les mails à tout le monde pour prévenir qu'ils avaient gagné, pour récupérer leur adresse, pour ensuite pouvoir les envoyer au médias d'édition. J'en profite pour faire un appel si vous voulez nous aider parce qu'il y a 220 participations et donc euh, j'ai un tableur Excel et maintenant euh, il faut les intégrer euh, sur le Tumblr faire les petites fiches, mettre la photo, chercher le résumé, euh, mettre en page, tout ça, pour ensuite que les livres soient référencés sur le Tumblr. Donc n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par DM, et puis je vous donnerai les infos. <rire> J'ai toujours pas écrit, il est midi 15 et là il faut que je m'occupe de, oh. de faire à manger. J'ai la flemme de faire un bouffet, donc je pense que je vais décongeler euh, le chili que j'avais fait il y a un petit moment, et tout, tout prêt. Faire cuire du riz avec mon cuiseur à riz. Comme ça, je n'ai absolument rien à faire, c'est très pratique. Alors, j'ai écrit à peu près 1400 mots euh, pour le chapitre 2. C'est un peu laborieux, hein. Clairement, j'ai du mal à me mettre dans cette histoire et à retrouver le style que je veux lui donner. Mais bon... Euh y aller petit à petit. Et de toute manière, j'ai un objectif que de mille mots par jour, c'est pas pour rien, c'est parce que je savais que ça allait être plus difficile euh, que d'habitude. Mais au moins, voilà, j'ai fait l'objectif du jour. Je vais vraiment essayer de m'y remettre parce que je sais qu'au début, c'est mieux de faire le double de son objectif du jour parce qu'il y a forcément des jours à un moment plus tard où on va pas pouvoir écrire soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce qu'on bloque. Donc voilà, j'aimerais bien atteindre le palier des 4000 mots aujourd'hui, le palier des 5000. Si vraiment tout va bien, mais bon, disons, pour être raisonnable, le palier des 4000. Et là, je pense que je vais faire un cadeau parce que j'ai faim. Il est 19h, je le sais dans la gueule, mais c'est très agréable, en vrai, euh, je viens de passer un petit temps à écrire. Donc aujourd'hui j'ai écrit un peu plus de 2600 mots, ce qui est très bien, j'ai bien avancé du coup le chapitre 2. Je pense que je le continuerai, je le terminerai demain, mais là non seulement j'ai plus de batterie sur mon ordi portable, mais en plus il y a réunion hebdomadaire avec Kevin Diawi qui organise la WICON, et donc euh, je vais y aller, ça se passe sur Discord. Je ne vous prends pas avec moi parce que c'est un petit trait. <rire> mais ça va être sympa. Et après, on pourra s'occuper de faire un manger. C'est vendredi, il est presque 13h. J'ai absolument rien fait ce matin. Si j'ai évité de la vaisselle, est-ce que ça compte je me suis perdue sur TikTok alors que je fais même pas des TikTok mais bon je regardais des TikTok et c'était drôle quand même donc voilà j'ai perdu du temps là-dessus et là j'essaye de me mettre à écrire un petit peu. J'avoue je te rends un peu parce que j'avais écrit le chapitre 1 du point de vue de Victoire à l'époque où j'ai fait le bouquin euh, il y a 3 ans quoi et du coup il y avait bah, ce qui se passait dans la classe quoi et du coup là j'ai petit coulé certains petits bouts. Alors bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est genre euh, 250 mots. Mais voilà, je gagne du temps euh, parce que en fait, le discours de la prof de maths, bah, ça reste le même, quoi. Elle dit la même chose. Donc euh, voilà, il y a juste les réactions du coup qui changent, puisque Binjie euh, a pas les mêmes réflexions que Victoire. Mais bon. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vais essayer de faire ça un peu mieux que d'habitude. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est plus dynamique ou si pas du tout, c'était bien comme je faisais d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.